Un gâteau aux pommes, petits chaussons aux pommes, dans grille de chez Tefal, dans la même optique que le crash test. On continue à tester si ça fonctionne vraiment et on vous donne notre avis. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver. On avait testé de la on avait testé du bacon, on avait testé la fonction automatique. On en parle partout, tout le temps, tous les clients nous en parlent. Snack baking l'accessoire four, entre guillemets, du Tefal. Comment ça fonctionne On laisse la grille du haut, on enlève la grille du bas. Je vous montre tant que j'y suis. Voilà, elle est mise, on l'enlève. Clax. Ok. Et on viendra mettre le snack baking dedans. Alors, on va rapidement faire. Ok, là, on a coupé 6 pommes. Ok, nous avons deux cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de baking soda, cannelle, petite demi-cuillère à café, sirop d'érable, deux belles cuillères de sirop d'érable et simplement le jaune de battu pour décorer tout simplement la pâte. Alors, c'est une pâte par-dessus, une pâte par-dessous, pâte brisée que nous avons été achetés au magasin. Donc, j'ai envie de dire que nous allons démarrer la recette. C'est parti. Je déroule ma pâte Hop, et je la place dans mon grill. On prend les pommes et on les met dans un grand saladier, sucre, soda, cannelle et c'est ingrédient extraordinaire, sirop d'érable. Et c'est parti, on va mélanger tout cela. On va répartir les pommes dans la pâte. Je laisse bien les bords comme ça, je serai bien refermé. Vous voyez, la pâte n'a pas la même forme. Je serai bien refermé tout. Deuxième partie. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas laisser donc le, le papier dessus et je vais recouvrir ma pâte. Peut-être dans l'autre sens. Je pensais qu'elle était complètement. Ronde, mais non. Voilà. Et je vais recouvrir ma pâte ici. Ça, on va recouper et je vais faire les bords pour qu'elle soit complètement prise dedans. Opération terminée pour ce qui est de ce petit chaud de ce grand chausson. On va dire ça comme ceci. Bon, il faut un peu improviser, mais c'est ça aussi. L'idée, c'est d'utiliser son grill au maximum de, de sa capacité. Donc maintenant, nous allons badigeonner effectivement avec de l'œuf pour le côté doré. La suite, vous vous en doutez, est extrêmement simple. On utilise, comme je le disais, son grille au maximum de ses possibilités. Il y a un sens, attention. Donc, il y a un côté plus haut, il y a un côté plus bas. Oops. On le met, il est mis de niveau. On remet bien ceci. On va refermer, Oops. on l'enclenche. OK, on va sélectionner une température. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. On met sur orange. Okay. Ça, s'est indiqué dans la recette. On est d'accord avec ceci. On appuie, okay. Et normalement ce sera 30 minutes au total, on fait le point après 15 minutes. 15 minutes sont passées, théoriquement il en reste 15, on va faire un petit, petit test. C'est chaud, mais ça va. Bon, ça c'est bien caramélisé, je vois, c'est bien doré, pardon, pardon. Je vais juste voir un peu ce que ça donne en dessous. Donc on remet encore 15 bonnes minutes de cuisson, en espérant que ça fonctionne. Test, c'est parti. 15 minutes de plus. C'est la fin du temps réglementaire, 30 minutes. OK, je découvre avec vous, c'est parti. La poignée est un tout petit peu chaude ici, là, rien du tout. Non, on sent strictement rien. Donc là, on est en fonction manuelle. La première vidéo, on est en fonction automatique. Si vous vous rappelez bien, on avait sélectionné bacon très cuit. Donc on était à well done et on avait sélectionné la viande, qu'on était en rare, donc en saignant. Honnêtement, nickel. Et maintenant, on a testé la fonction manuelle avec le le snaking. Voilà, je le découvre avec vous. Je vois que le sucre et les pommes ont caramélisé, ça a quand même l'air très très bon. Bon, au niveau du look, je mange avec mes yeux, moi. Donc, euh, je ne trouve pas ça spécialement esthétique, mais à mon avis... Non, c'est quand même joli. Non, non, non, non, non, non. Je ne suis pas correct en disant ça. Regardez comme c'est beau, quand même. Qu'est-ce qu'on mettrait bien avec ça du sucre, en... du sucre impalpable, saupoudré par-dessus. Ce serait absolument excellent, ceci. Est-ce que le papier est chaud Ça va, c'est tenable. Ah, allez, on teste. Je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra l'effet des pommes en dessous, mais c'est plutôt joli. Hein. De 1, la recette est réussie. De 2, c'est chaud. Et je trouve ça pas mal du tout. Honnêtement, je ne suis pas le plus grand amateur de ce genre de, de grill multifonction et tout. Ce n'est pas à la base mon... Voilà, si vous me dites, tiens, j'achète un grill, j'achète un four pour faire... Le jeu. Mais les deux ensemble, l'accessoire, il est propre. C'est facile, c'est rapide. Et ce que j'aime, en fait, dans cette idée-là, c'est que quand on a des espaces réduits, acheter un multifonction, on sait que ce n'est pas un plat, que c'est pas un four. Mais honnêtement, ça le remplace. Et ça fait son effet. Donc, allez, on, on peut dire qu'au niveau cuisson automatique, manuel, accessoire, il remplit très, très bien son, son job. Donc, voilà. Des fois, je, je tape un peu sur Tefal quand c'est pas bien. Euh, juste le mode d'emploi amélioré, mais dans l'ensemble, c'est très bien fait. Donc, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous avoue qu'étant un grand fanatique de ce genre de choses, je vais terminer le, le, la part complète. On va, distribuer, on va distribuer le reste au reste de l'équipe. Il y a des clients qui sont là derrière, derrière, derrière nous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires. Plus d'infos sur le produit, vous retrouvez ça en description. J'espère que ça vous a plu. Laissez nous d'autres idées, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest, également le podcast si vous voulez prolonger l'expérience. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.